Je te dis non, pour mieux te dire oui, c'est bien ainsi que l'on est heureux. Je te dis non, pour mieux te dire oui, car je te suis au fond où tu veux. Je te dis non, pour mieux te dire oui, et tout oui, que c'est bon les aveux. Je te dis non, pour mieux te dire oui, sans compromis. C'est merveilleux Je te dis non Pour mieux te dire oui C'est bien ainsi que Bien ainsi que l'on est heureux.